Bonjour Alain de Pouzillac. Bonjour. Alors depuis l'annonce de la création de cette holding qui regroupera RFI, France 24 et TV5, beaucoup de questions et d'inquiétudes se sont manifestées. Vous le savez, on va tenter d'en faire le tour. Je pense que, heureusement, chaque société a une culture d'entreprise, chaque société a une identité. Donc on ne dit pas du jour au lendemain, tiens, on va mettre cette société avec celle-là. Ça n'existe pas, ça. Il faut respecter d'abord les hommes et les femmes, il faut respecter les cultures d'entreprise, il faut respecter les talents, et regarder comment on peut être complémentaires les uns avec les autres. Donc c'est du terrain, on va faire du terrain. De la musique, c'est ce que l'on entend le plus souvent aujourd'hui sur RFI. La raison, six semaines de grève, un record pour l'audiovisuel. Touche RFI depuis plus d'un mois maintenant, un une délégation manifestera cet après-midi devant l'Élysée, euh, aux côtés des personnels de France Télévisions et de Radio France. Et les Radio -France, les, les salariés, salariés de Radio France International demandent un moratoire sur un plan social hein, qui prévoit la suppression de 206 emplois sur 1000. Si ce plan social est mis en œuvre, on ne sera plus à 19 langues parlées à RFI, mais on sera à 19-6-13, sachant qu'il y a trois autres langues et pas des moindres, le chinois, euh, le russe et qu'elle est la troisième, l'iranien, qui passeront que sur le net et dont les robinets radio, si j'ose dire, seront aussi supprimés. Donc vous enlevez trois langues en plus. Pascal Paradou, je suis donc journaliste à RFI, je m'occupe de culture, de l'émission culturelle et je suis délégué du personnel pour le syndicat national des journalistes la SNJ. Qui pense qu'il faut arrêter la grève Personne. Donc la grève est reconduite. Yeah. Nous entendons aujourd'hui la cinquième semaine de grève, on en est toujours au même point. Le blocage et une direction qui ne veut pas négocier sur notre revendication. Cinquième semaine de grève, on tient bon, vous voyez, il hein, y a beaucoup de salariés qui nous soutiennent. C'est inadmissible, quand dans la situation actuelle, l'État licencie à RFI. Cette radio s'est construite en 30 ans, on a une vraie notoriété, on estime aujourd'hui que cette notoriété est mise à mal et qu'au final, cette radio n'aura plus de raison d'être. Et c'est aussi pour ça qu'on se bat. Alors l'attitude, c'est le mépris, la non-négociation. En neuf semaines, avant la reprise, en neuf semaines, on avait eu cinq réunions dans le cadre du préavis de grève, de travail et de négociation. Donc cinq sur neuf semaines, ça fait quasiment une réunion toutes les deux semaines et depuis qu'on a repris donc depuis deux semaines il y a eu une réunion de négociation où il ne se négocie rien Anne-Laure Marie pour le rappel de cette manifestation et du site RFI Riposte. Vous écoutez RFI Riposte, la radio éphémère, il est 15h, heure de Paris, il est 13h en temps universel. RFI Riposte, radio éphémère, Elle est la voix des salariés de Radio France Internationale. Depuis près de 7 semaines... RFI est en grève contre un plan social qui prévoit 206 suppressions de postes, presque un quart des effectifs. Nous sommes face à un scandale d'État. Et la fermeture de six rédactions en langue étrangère. C'est un scandale d'État. Depuis le 12 mai, nos 46 millions d'auditeurs à travers le monde n'entendent plus leurs programmes habituels. Pour quelques heures, nous reprenons le micro sur RFI Riposte, radio d'un jour, pour dire non au licenciement sec et sauver RFI. C'est le seul plan social actuellement connu en France dans une entreprise public dans une entreprise dont l'État est actionnaire. Des, des questions d'audience qui sont quand même très, très très très très très floues parce que si on peut faire un sondage à Dakar ou à Abidjan, c'est quand même déjà beaucoup plus compliqué de faire des sondages en Chine. C'est beaucoup plus compliqué de faire euh, des sondages dans certaines régions du monde, au Laos par exemple, où il y a, je pense, pas beaucoup d'instituts de sondage dignes de ce nom capables de donner des résultats fiables. Ils avaient fait par exemple sur les langues étrangères en nombre moyenne à Paris, ça fait un peu technique et cuisine ce que je vous raconte, un sondage sur la base de la totalité euh, des habitants d'Ile-de-France. De bien évidemment, on arrive à un score d'audience du Laotien de 0,01%. Parce que qui écoute le, la radio en Laotien Les Laotiens, pas les autres. Donc il aurait fallu faire une enquête sur la population laotienne, ce qui est interdit par ailleurs en France. Mais donc, ça se mord la queue, et l'audience est certainement pas, même s'il faut certainement la relever, l'améliorer, l'augmenter, etc., un critère pour justifier la disparition de 206 postes. Et maintenant je dis top. Antenne. France Monde, c'est le nom de la future holding de l'audiovisuel extérieur de la France. Cette superstructure regroupera France 24, créée il y a un an. TV5 Monde, la chaîne francophone et Radio France Internationale. Alain de Pouzillac, le patron de France 24, ici au centre, présidera cette holding. Salut Christine Ockrent sera nommée numéro 2. Alain de Pouzillac, qui sera le président de France Monde, qui va regrouper les participations de l'État à France 24, TV5 Monde et à RFI. Alain de Pouzillac est nommé par le chef de l'État. Il aura pour directrice générale, elle aussi nommée par l'Élysée, Christine Ockrent. Vous avez lu à peu près la presse comme moi il a été dit, et des gens n'osent pas témoigner, mais il a été dit dans des réunions, qu'elle parlait de RFI en disant « c'est une morgue dont les cadavres ne veulent pas sortir ». Voilà, et à peu près tout à l'avenant. Elle sort de réunion, ça je l'ai entendu de mes propres oreilles, elle sort de réunion, le PDG est sorti précédemment, on demande où est le PDG, elle répond « il est parti vomir ah, ». Ce genre de choses, euh, voilà. délicatesse. L'infini délicatesse. Euh, mais c'est une grande journaliste. Je veux renforcer les moyens de diffusion de la culture, de la langue française dans le monde et qu'on crée une nouvelle marque, France Monde, mais on plus de force pour qu'on soit plus visible. Et mon rêve, c'est que qu'on se rassemble, qu'on rassemble nos forces, qu'on mette tous ces journalistes de grande qualité au service d'un projet qui permettra une vraie diversité. Il ne s'agit pas de faire moins, il s'agit de faire plus. France Monde c'est du passé parce qu'en fait euh, la marque, parce que maintenant on parle en marque, RFI va rester comme marque, mais bon, euh, la marque France Monde était prise. Donc quand Sarkozy parle de France Monde, en fait après c'était plus d'actualité parce que c'était une marque qui était déjà déposée et donc euh, après c'est pour ça qu'on s'appelle maintenant AEF, Audiovisuel Externe de la France. Alors, je suis Françoise Delignot, je suis déléguée syndicale SNRT-CGT. C'est une, une radio qui est au cœur des missions de service public. C'est donc euh, à ceux qui définissent le service public, donc à l'État, de, de se saisir de, de ce dossier, à, à mon avis. Et, et il y a urgence. Didier Mathus. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la direction de l'audiovisuel extérieur français a décidé d'affaiblir RFI en s'appuyant sur des arguments un déficit pour une entreprise 100% publique, puisque c'est l'État qui décide chaque année de la dotation Mais effectivement, on a depuis le début l'impression que c'est ces conditions de travail, dont les collègues de France 24 euh, nous parlaient, euh, qui, euh, que, que la direction veut aussi nous imposer au travers de ce plan social. D'ailleurs, euh, une chose qui est incluse dans le plan, au travers un mécanisme un peu compliqué, c'est que on veut transformer de force les techniciens, d'un côté les chargés de réalisation de l'autre, en techniciens chargés de réalisation, c'est-à-dire mettre partout euh, des personnels polyvalents, techniciens chargés de réalisation, TCR, euh, et euh, en même temps supprimer plusieurs dizaines de postes. Donc euh, c'est terrible pour les gens qui vont être licenciés, euh, et euh, c'est grave au niveau des conditions de travail et des conditions d'exercice de, de l'information, pour la suite on nous a raconté malheureusement qu'à France 24 euh, parfois des journalistes reprenaient des communiqués de presse tels quels tellement ils étaient sous pression de temps. Puis c'est eux-mêmes qui s'enregistrent avec un micro qui est sur euh, branché sur euh, leur écran sur lequel arrivent les images de serveurs, etc. Donc ce sont des... Mais il y a peut-être des, des collègues, ou encore une collègue de France 24 qui sont là, qui pourront vous en parler. C'est effectivement des conditions de travail euh, très difficiles et on veut aussi nous les imposer avec ce plan social et avec ça on veut aussi... Euh, statuer un exemple pour le reste de l'audiovisuel public, pour introduire ça dans l'audiovisuel public. Pour la direction, c'est un déficit chronique qui motive ces licenciements et une adaptation face aux évolutions du monde. L'argumentation qui euh, consiste à essayer d'établir une sorte d'économie euh, du profit dans le cadre de RFI n'est pas une argumentation sérieuse. La véritable raison notre point de vue euh, de cette restructuration, c'est qu'il va y avoir dans les jours à venir la mise en œuvre de la loi de réforme de l'audiovisuel public. On, on essaye de, de se dissimuler derrière un prétexte, et ce prétexte c'est euh, des chutes d'audience, c'est euh, voilà, un mauvais résultat économique en quelque sorte d'un service public. Franchement, ça ne me semble pas très convaincant, et j'espère que euh, le tribunal de mon instance de Paris, qui statué dans, dans quelques jours sur ce dossier, euh, va rappeler euh, la direction de, de RFI Alors euh, mais il y a quand même 900 suppressions d'emplois qui sont prévues dans les trois prochaines années sur France Télévisions, sur 11 000 salariés. C'est beaucoup. Euh, les salariés de France Télévisions se posent la question si ça va être vraiment que des volontaires qui, qui vont partir. Euh, et là aussi, c'est une énorme restructuration euh, des fusions de services, etc. Donc, euh, évidemment, France Télévisions... On a l'impression qu'actuellement la direction de Radio France ne bouge pas, ne fait rien, mais presque pour se dire il faut pas que ça se passe en même temps. Il faut d'abord que ça passe à RFI, mais après, est-ce que les collègues aussi de, de, de Radio France seront à l'abri Malheureusement, je, je crains que non.